Bonjour à tous, astuces, des trucs astuces. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto. Alors je vais vous montrer comment faire quand vous arrivez à ce cas de figure. Alors je vous montre. Alors, euh, voilà. Alors, vous regardez une magnifique vidéo. Vous voyez le meilleur bottle oh, oh, oh, oh. flip de Dieu. tous les temps. Wow. C'est trop fort, mais il y a un petit problème, il y a un problème, c'est que vous descendez, vous voulez mettre le pouce bleu, et bim, qu'est-ce qui se passe Vous ne savez pas comment faire, le bouton ne marche pas, vous avez beau mâcher comme vous pouvez, ça ne marche pas, vous ne pouvez même pas vous abonner. C'est pour ça que je vous fais ce tutoriel, pour réussir à combler ce problème. Premier pas, vous ouvrez un nouvel onglet sur votre navigateur. vous allez sur Google, Google voilà, vous tapez « Gmail », ça veut dire « Google Mail ». Alors, la messagerie, boum, créez un compte. Alors, il vous faudra noter « Prénom ». Non, c'est pour vérifier que vous n'êtes pas un ordinateur. On appelle ça un « show. je ne sais plus comment. « Nom d'utilisateur ». Donc, rentrez un nom d'utilisateur, je vous conseille de mettre votre prénom et votre nom, point, le numéro du département. Après, si vous n'habitez pas en France, vous êtes dans la merde. Hein. Les amis suisses et québécois, euh, je ne sais pas comment vous allez pouvoir faire. Il vous faudra inventer un nombre aléatoire. Euh, pour ça, je ferai un autre tutoriel où je vous montrerai comment utiliser random.org euh, si j'ai le temps. Alors, moi, je vais noter un truc un petit peu au bol. Point. Clac, clac, clac. clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac. Bah, @gmail.com. Je vais mettre un mot de passe. Donc, je ne vous dis pas ce que c'est parce que sinon. C'est pas sûr. D'ailleurs, dites pas ce que c'est à vos amis, parce qu'ils risquent de vous, de vous prendre votre compte. C'est vraiment pas gentil. D'ailleurs, évitez de faire ça. C'est vraiment pas gentil, même si vous arrivez à voir un de vos amis. C'est pas drôle. Oh, au moins 8 caractères. Donc, n'oubliez pas d'avoir 8 caractères. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Oh oui, ah oui c'est vrai, il faut mettre un mélange de lettres et de chiffres de symboles. Il faut mettre moins une lettre majuscule. Donc, je vais mettre la première lettre en majuscule. C'est pas tout facile, hein. je vous dis, c'est pour ça que je fais un tutoriel. Parce que c'est pas. c'est pas super super. Oh Ça, ça marche pas euh, je sais plus comment faire c'est trop compliqué la sécurité internet donc de... oh, j'ai trop de... de caractères on va baisser un petit peu voilà j'ai pas trop de caractères là quand même on va juste garder voilà c'est déjà utilisé un ben, du 13 téléphone c'est facultatif on met pas parce que c'est compliqué jour c'est le jour 1 celui qu'on retient celui qui s'efface quand tu me remplaces sexe non précisé ou personnalisé je suis un sexe personnalisé <rire> je n'ai pas on peut choisir la couleur qui est votre sexe rouge me désigner avec le prénom suivant. Euh, oh, quand même, je suis fier, un peu quand même. Suivant. Euh, ça, ça veut dire qu'ils utilisent toutes vos données. Là, ils listent, c'est pour ça que c'est grand. J'accepte les conditions, de toute façon, vous n'avez pas trop le choix. Hein. Mm -hmm. Créer un compte. Confirmer. Alors, voyons maintenant... On a redirection, ça met un petit peu de temps, c'est un petit peu longuet, mais c'est pas grave, on en a le temps. Ah, euh, on m'appelle, attendez, je cut vite la vidéo, euh, je reviens dans 5 secondes. Ah, comment on répond Ah, euh, là. A tout de suite. Voilà, c'est bon, je suis de retour. Alors, euh, j'espère que je vous ai pas manqué. Donc maintenant, vous pouvez écrire suivant... Suivant, ça met du temps, ça charge long. C'est les nouvelles technologies, c'est pas super super. Suivant, suivant. Accéder à Gmail. Maintenant, vous allez fermer l'onglet. Fermer l'onglet. Actualiser la page. Une fois qu'on a actualisé la page, bim, la vidéo se relance, tout bon. Et on se dit Waouh, quel beau button flip Pour la peine, je vais mettre un pouce bleu et m'abonner. La bim vous êtes abonnés. Et voilà. Et du coup, je profite justement pour euh, vous dire de faire comme moi. Mettre un pouce bleu à notre belle chaîne YouTube et vous abonner. Regardez, on a un nombre croissant d'abonnés qui Waouh On a des abonnés Faut que je le dise à Hubert. Hubert Tu veux pas t'imaginer ce qui vient de me passer Hubert, j'étais en train de faire le, le, le tuto que j'avais dit. Tu vois Et là, là, devine qu'est-ce qui vient de se passer tu vas jamais y croire, on a 10 abonnés, 10 Tu te rends compte Genre un de plus et on n'aura pas assez de doigts pour les compter quoi. Tellement qu'on devient famous C'est trop fort ouais. j'en viens pas, je suis trop ému Les gars, je vous, vous le dis, mais on, on fera une, une nouvelle vidéo pour euh, vous remercier parce que je suis tout ému, c'est trop, c'est trop, Je trop l'émotion je pense que je vais que... refaire une vidéo une autre fois pour vous remercier. Et euh, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour ce tutoriel. <rire> ça se tranche pas plus continue. <rire>